Recherche de fuite sur toiture. Alors on a une tuile cassée. Hein. On voit bien qu'elle est abîmée depuis un certain temps. On a différentes infiltrations au niveau de la cheminée. Là, je mettrai un coup de bleu. Il y a des choses à revoir. Hein. Là, on a le principal, mais on ne se rend pas compte comme ça. Le problème, il vient de cette petite pente. Ici, là, on a une ouverture par gros temps, temps de puits. Elle va entrer à l'intérieur et elle va descendre jusqu'à l'appartement, jusqu'à la maison en bas. Et là aussi, on a une fuite mais qui n'a rien à voir avec euh... la cause. Après différentes recherches euh, en bas, euh, tests de pression, fluorescine et tout, à l'air, euh, euh, pas de fuite, ni fuite d'évacuation ni fuite de réseau, Le seul problème c'était la toiture et puis vérification de la toiture effectivement on a décelé les, les anomalies et puis il n'y a plus qu'à faire un rapport cette idée recherche de fuite